On est en début d'année. Si tu ne veux pas te retrouver à la fin de 2022 à relire ta liste de tes objectifs avec une boule au ventre parce que tu auras réalisé que très peu d'objectifs ont été atteints, écoute-moi bien. Cette vidéo, elle est vraiment, vraiment pour toi. Dis stop aux gens qui te manquent de respect. Dis stop aux gens qui n'arrêtent pas de te critiquer à chacun de tes mouvements. Dis stop à toutes les personnes qui te freinent dans ta vie. Tu vas encore dis stop à toutes les personnes jalouses et celles que tu sens qu'elles t'envient au fin fond d'elles-mêmes et à chaque fois que tu viens partager une bonne nouvelle, finalement, euh, elles sont pas heureuses pour toi. Dis STOP à toutes les personnes qui, en leur présence, font ressortir que tes défauts, font ressortir tes démons, te font sentir vraiment hyper mal. Et aussi, dis STOP à tous les voleurs de rêves et casseurs de tripes. Tu l'auras compris, si tu veux que 2022 soit différente de 2021, Franchement, fais un peu de ménage, libère-toi de toutes ces personnes qui ne t'apportent rien, crée de l'espace, la nature a horreur du vide, pour que d'autres personnes plus intéressantes arrivent dans ta vie, celles qui vont t'aider, celles qui vont croire en toi, celles qui vont te pousser, celles qui vont te sublimer, celles qui vont euh, t'épauler dans les moments où tu en auras vraiment, vraiment, vraiment besoin. Alors, je suis curieuse, laisse-moi un commentaire, dis-moi quest ce qui a résonné pour toi ou alors, dis-moi, qu'est-ce qui est présent aujourd'hui dans ta vie Ou mieux encore, laisse-moi t'aider pendant cette année pour pouvoir faire de 2022 ta meilleure année. Reste connecté, le programme va être lancé très, très, très, très, très vite.